bonjour bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer comment je prépare les valises pour toute la famille enfin surtout l'addition enfant parce que je vous ai déjà fait la valise couple du couple je vous mets le lien en carte et en description là en dessous donc là c'est qu qu'est ce qu'on rajoute en plus quand on voyage avec nos deux enfants de 2 et 4 ans avec plein de petites spécificités donc si vous aimez ce genre de vidéos en mode vie simple, pas trop se casser la tête, essayer d'apporter l'essentiel. N'hésitez pas à vous abonner, c'est mon anniversaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et cliquez sur la petite cloche euh, là en dessous. Vous allez dire, euh, c'est tous les jours mon anniversaire. En fait, je suis du mois de juillet, donc pour toutes les vidéos du mois de juillet, je vais vous le dire. <rire> donc, du coup, j'ai ma petite valise, euh, c'est euh, valise taille cabine pour les petits. Pour la deux, en incluant les couches, parce qu'on prend les couches. On n'est plus aux couches lavables, on prend des couches en vacances, c'est beaucoup plus facile. Voilà, allons-y. Donc, euh, on va commencer par mettre les couches justement, parce que c'est ce qui prend le plus de place. Je vous filme en même temps avec l'autre caméra, pour un deuxième angle. Et voilà, voilà. Je rigole. On n'a pas besoin de tout ça en fait. Donc voilà, normalement avec tout ça, on aura amplement assez. Mais au cas où, il faut mieux en prendre trop que pas assez au niveau couche. Alors, ensuite, pour le reste, je, je dis totalement autre chose. On va préparer, donc pour ma fille, on a mis majoritairement des robes, puisque c'est le plus facile, on va partir une semaine. Sachant que si nous partons une semaine ou deux semaines, je, je pack. J'emballe exactement la même chose, on fera simplement un petit, euh, une petite machine. Donc j'ai compté trois robes et une tenue en plus, sachant qu'il y, y, y a des jours où elle va porter exactement la même chose. Hein. Euh, voilà, elle sera en plus la majoritairement du temps. La majorité du temps, elle sera en maillot. Voilà. Les sous-vêtements, les culottes. Bon, là, j'en ai compté le nombre pile de jours. Et si elle a frais, elle aura aussi sa petite... Euh, son petit euh, sort de gilet. Sachant qu'elle aura aussi la tenue qu'elle porte sur elle. Ensuite, pour mon fils, par contre, j'ai compté... Euh, j'ai compté trois t-shirts, plus le t-shirt qu'il aura sur lui. Euh, j'ai mis deux shorts légers. Et un pantalon, au cas où il fasse un peu plus frais. Et sa tenue pour aller dans l'eau, au soleil. Donc voilà, ça c'est déjà une partie. ah il faut savoir que leur brosse à dents, les peignes, etc. On, ce sera dans notre trousse de toilette. Je vous ai fait une vidéo spéciale trousse de toilette également. Et donc tout ce qu'on va rajouter en plus, ce sera dans le sac à dos, euh, de, de, la, de la route euh, ça va être la crème pour euh, les fesses rouges au cas où la crème pour les dents euh, qui est à base de, de camomille etc et ses vitamines les vitamines Zima, euh, etc et ça c'est tout, on va peut-être juste rajouter les sandales pour ma puce et en gros pour leurs affaires euh, c'est tout je réfléchis donc on va aussi peut-être ajouter euh, une serviette euh, ou deux pour aller à, à l'eau. Normalement c'est une. Et euh, ça sera bon pour leur valise. Pour leur, euh, Mais ce n'est pas tout. On prend plus de choses. Donc en plus du sac à dos adulte ou que je vous ai montré dans la vidéo euh, spéciale couple, on va mettre tous nos électroniques, euh, le livre qu'on est en train de lire. Euh, ou ça peut être aussi tout ce qui est thermos, boissons et nourriture pour le voyage on va en fonction d'où nous allons, si nous allons pas dans la famille a, en général on prend un airbnb, un appart hôtel pour nous, un logement avec cuisine ce qu'on va faire en général c'est, on a reçu ça de ma soeur il y a 2-3 ans et en gros c'est très bien parce que c'est rigide au début on ne savait pas quoi en faire et maintenant on a vraiment trouvé une utilité pour les voyages, on met la nourriture en fait. Euh, si on n'a pas fini de, de... parce que comme on voyage en voiture maintenant pour l'instant, si on n'a pas fini, si on a fait des réserves ou autre euh, et qu'on se dit tiens comme ça on n'est pas embêté de faire des courses ou quoi, on remplit la, la, la valise. En général on arrive à faire tenir pour euh, 4, 5, 5 jours de nourriture ici, on va mettre le lait des petits, on va mettre... Ce qui est très bien, c'est que c'est solide, donc on va pouvoir mettre les fruits, les légumes sans avoir peur que ça s'écrase entre deux plein de choses, puisque c'est protégé. On, va le mettre, on peut aussi le mettre dans un sac, euh, comment ça s'appelle ça, les sacs de congélation, là euh, euh, Pas les sacs de congélation, les sacs qui maintiennent frigorifiques comme ça, avec des, des bacs de glaçons, et euh, ça va permettre de maintenir au frais... Euh, des possibles yaourts, si on prend des yaourts, etc. Bien que ça, on va éviter d'en prendre, mais on ne sait jamais qu'il en reste. Euh, mais ça sera plutôt pour les fruits, etc. C'est vraiment super, on prend des conserves dedans, euh, on peut prendre des pâtes, euh, voilà, du riz, des pâtes, des, des choses type basiques qui vont nous permettre de faire 5, six repas euh, sans devoir s'embêter à sortir, parce qu'on est quatre donc forcément on au resto 4 ça fait vite monter l'addition et surtout, Parfois on va dans des endroits où il n'y a pas forcément des restos où, où, où nous sommes, où il faut faire de la route, etc, avec les enfants, s'il est 8h du soir, le temps de rentrer, le petit il est fatigué, donc on préfère faire à manger là où nous logeons, et donc c'est une solution pour nous, euh, plutôt que s'éviter si on va dans le plein milieu de la pampa de chercher vite un, une supérette qui va nous faire payer 3 euros le lait, on a tout ça là-dedans, euh, C'est une bonne astuce d'autant plus que comme nous ne voyageons qu'avec une petite voyage, une petite valise cabine et une valise moyenne pour tout ce qui est vêtements, draps, etc. On peut se permettre d'apporter une petite valise qui fait la taille d'une valise cabine, même plus petite, euh, pour la nourriture. Et finalement on va prendre pour la voiture, pour les maintenir occupés en général on va faire 4 heures, 5 heures de route euh, 3 heures minimum et chacun peut avoir son petit sac à dos rempli de jeux qu'ils ont choisis ou que nous avons choisis de manière à ce que ça ne n'embête pas trop dans, dans, dans la voiture euh, je vais en général mettre une petite pochette avec des crayons et un petit disons tous les deux un petit calepin pour écrire, dessiner etc dedans, il y aura des livres il y aura des petits doudous. Euh, mon fils adore les legos euh, animaux. Donc la vache, la chèvre, etc. On va mettre tout ça là-dedans. Ma puce et les princesses. Ben, on met dedans des euh, voitures. Ça rentre dedans. Donc voilà, c'est un petit sac à dos. Hein. Euh, il est où d'autre Que je vous montre. Donc c'est un petit sac à dos. C'est un 30 cm. Et, mais il y a beaucoup il y a beaucoup qui rentrent dedans, et du coup ça leur permet aussi d'avoir leur petit truc, on met aussi leur biberon avec de l'eau dedans, comme ça s'ils si ont soif, ils peuvent se servir, pour ce qui est nourriture, ils nous demandent à nous, moi je suis juste devant, euh, voilà, donc en gros quand on voyage, on a la valise cabine, la valise moyenne, euh, deux sacs à dos, un sac à dos pour les adultes et pour tout ce qui est nourriture pendant le voyage, un sac à dos de change Très pratique en fait le sac à dos de change le sac à dos de change que je ne peux pas vous montrer pour l'instant parce que je ne l'ai pas je vous ferai une petite vidéo là. En gros il y a les deux carnets de santé et le livret de famille il va y avoir de quoi changer les deux enfants au cas où il y a eu un accident dans la voiture des petites couches, euh, les trucs première nécessité comme ça justement euh, chapeau, lunettes de soleil, crème solaire et voilà c'est tout. Mais ça permet justement d'avoir tout dans un endroit. C'est vraiment pas mal. Et quoi d'autre Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre On ne prend pas de lit parapluie. On l'a pris deux, trois fois. On ne s'en est jamais servi. Puisqu'en fin de compte, nos enfants n'aiment pas, pas dormir dans les lits parapluies. Ils dorment soit avec nous. On peut joindre deux lits, deux grands lits ou un lit ou... Un lit, une personne, plus un lit, deux personnes, on les joint tous ensemble et on dort tous en, dans, sur le même lit, entre guillemets. Ou soit, on, euh, on leur met, leur lison un lit, de personnes, et on a un lit, deux personnes, et voilà, chacun dort euh, ensemble, ils ont deux et quatre ans, ça ne pose pas de problème. C'est justement pour la sécurité du petit deux ans qui bouge beaucoup qu'on regarde si soit il dort avec nous, soit on arrive à caler le, le, le mur et, ma, et sa soeur prend, euh, fait barrière de l'autre côté, voilà c'est ce qu'on regarde, euh, on prend la poussette, une poussette canne, et, et encore, oui là on va la prendre. Là il commence à devenir grand, et il marche beaucoup mais quand même. Après voilà c'est à voir, j'avais le porte-bébé pendant longtemps, mais là justement ils aiment bien marcher, ils sont lourds. Et euh, c'est quand même plus pratique la poussette, surtout pour mettre toutes les choses dessus, dedans. Euh, et celle-ci est assez tout terrain, je vous, je vous mets un lien en dessous si vous voulez, on a trouvé, c'était une McLaren. Euh, la globetrotter je crois euh, on l'avait acheté sur le bon coin on en avait une rose puis on, on l'a revendue sur le bon coin puis on en a cherché pour mon, pour mon fils et euh, on n'en trouvait pas du coup on l'a acheté neuve parce que toutes les, les celles qu'on trouvait sur l'occasion étaient soit en pas bon état soit au même prix du neuf du coup ça nous, ça nous embêtait un peu et, euh, et du coup on en a acheté une neuve c'est la première poussette qu'on a acheté neuve <rire> Bref, je vous mets les liens là en dessous pour voir quel genre de poussette euh, est vraiment sympa pour euh, en poussette canne. Cherchez-la en occasion, c'est beaucoup mieux. Et voilà, donc on ne voyage pas léger à proprement parler, mais ça pourrait être bien bien pire. Sachant que avant, <rire> qu'on on n'était pas minimaliste, moi toute seule je prenais un bagage cabine et la valise moyenne. Qui maintenant nous sert pour tous les quatre. Et mon homme était pareil, il utilisait un grand, une grosse valise juste pour lui aussi, plus le sac à dos. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça peut vous donner des petites astuces. Euh, je vais aussi vous faire une vidéo comment voyager avec des enfants en voiture, spécial road trip avec plein de petites astuces. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper. Je vous dis à la prochaine. Ciao